Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Une chose qui met tout le monde d'accord sur le Mercury Star Runner et qu'il parle à notre imaginaire. Ses lignes nous évoquent une vie d'aventure et l'intérieur n'est pas en reste grâce à sa versatilité. Son design asymétrique fait pleinement partie de sa personnalité et sa coloration unique permet de le reconnaître parmi tous les autres. Mais la véritable originalité du Mercury et qu'il est l'un des premiers vaisseaux à avoir un table-bord animé et fonctionnel, qui s'intègre parfaitement dans le cockpit. D'ailleurs, la visibilité dans celui-ci est extrêmement bonne, il n'y a quasiment pas d'angle mort et vous pouvez même voir légèrement le sol. La salle des serveurs est le véritable cœur du vaisseau, et le moment venu, vous y passerez le plus clair de votre temps. Mais c'est aussi le cœur physique, puisque c'est à partir de cet endroit que vous pourrez rejoindre toutes les autres sections du vaisseau. La salle de repos est unique en son genre, en raison de son échec qui est fonctionnel, et cette salle sera l'endroit idéal pour préparer vos missions avec vos amis. La zone d'habitation, elle, est plutôt classique, et vous y retrouverez l'essentiel, comme des lits, des toilettes et une zone de travail. Dans cette salle se trouve également un accès au niveau inférieur. Cette zone absolument unique au Mercury vous permet d'accéder à l'ensemble du vaisseau et de vous cacher en cas de besoin. Pour le reste, il n'appartient qu'à vous de savoir quoi en faire. La salle des machines est une zone plutôt sobre et compacte. Les composants sont enchâssés dans des caissons et comme ils sont tous réunis au même endroit, en cas de problème, vous savez exactement où aller. La salle de scan, qui n'est malheureusement pas fonctionnelle pour l'instant, vous permettra à terme de collecter des données grâce à son siège opérateur. Enfin, la soute est la zone qui a connu le plus de changements depuis le concept. En effet, elle a été largement agrandie, pour pouvoir élargir la porte et permettre à un URSA de pénétrer à l'intérieur. Les développeurs ont hâte de voir les aventures que vous pourrez vivre avec ce vaisseau. Passons maintenant au Sprint Report. L'équipe lumière est en train de travailler sur les nuages de gaz qui arriveront en 3.12, afin de donner des rendus différents à chaque zone, notamment en ajoutant des couleurs plus chaudes lorsque les nuages sont près de l'étoile, et inversement pour les nuages les plus éloignés. Actuellement ce que vous voyez est une première version et une fois l'habillage fini dans l'ensemble des nuages l'équipe artistique les passera tous en revue pour affiner les visuels. Continuons sur les lumières avec les raffineries deck où l'équipe artistique est en train de placer des lumières principales. Ce travail de finition permet de faire ressortir certains éléments plus que d'autres ou de mettre en valeur certaines zones. L'objectif est toujours le même, tirer la meilleure partie de la zone en atteignant les meilleurs visuels possibles, tout en faisant attention aux courants ressources. Une fois que tout cela sera terminé, il passera en finition grâce à des fumées et des habillages pour les hauts fourneaux et du filonnage sur les lumières. Le travail d'habillage progresse bien sur les zones de docking qui sont ajoutées aux stations. Vous pouvez voir ici la zone par laquelle vous arriverez lorsque vous irez à votre vaisseau. Cette zone remplie de détails ajoutés par les artistes, possède également un pont d'observation, où vous pourrez atteindre vos amis, ou juste profiter de la vue grandiose sur les gigantesques vaisseaux amarrés à la station. Nous passons maintenant à quelque chose que nous n'avons pas vu depuis longtemps, le prototype de feu, qui possède désormais une gestion de la propagation de la convection. En d'autres termes, l'échauffement d'une zone due à la chaleur du feu. La propagation du feu comprend désormais l'influence de la gravité, la vitesse du vent et sa direction. Le cône que vous voyez représente l'ensemble de ces paramètres qui peuvent affecter une zone. Tout cela permet de pré-calculer le comportement des différents matériaux, ce qui est absolument nécessaire pour faire tourner un tel système dans un environnement multijoueur. Nous avons parlé plutôt tôt du Mercury, et vous pouvez voir ici son grand frère, le Hercule. De nombreux progrès continuent d'être faits dans les différentes zones du vaisseau, et plus particulièrement dans la salle des moteurs située tout en haut de celui-ci. Maintenant que la Grey Box est complètement terminée et que tous les composants ont été placés et validés, cette zone va pouvoir passer en Final art, où les artistes vont commencer à travailler sur tous les détails nécessaires pour atteindre les standards de qualité attendus chez les vaisseaux crusaders. Pour finir, le Nova Tank a commencé son chemin à travers le pipeline de production, puisque vous voyez ici sa première étape de White Box. Il y a fort à parier que ce véhicule change beaucoup de choses en termes de combat terrestre.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 I'm not afraid to